Bonjour tout le monde, on est parti passer le vibroculteur. À tout à l'heure. bonjour les Twitos. alors on est samedi on est parti gratter pour les tournesols c'est tout juste ressuyé dans les gros mais ça, ça s'effrite bien on gratte que 5 cm là pour pas sortir du lard et détruire les mauvaises herbes heureusement que c'est de la groix, c'est de la terre facile c'est juste réessuyer heureusement qu'on gratte pas profond là, es un petit verre de terre de la ça y tue pas quand même quand on a une bonne terre qu'on qu l'entretient on voit que là le dessus c'était assez séchant heureusement qu'il y a eu le vent d'est bon là les parties argileuses il y a quelques votes mais dans l'ensemble, ça fait du, du bon boulot. Là, on voit un chardon euh, que ça a secoué avec le vibro. Il y a pas mal de folavoine. Je ne si on voit bien la verdure. On voit plus les cailloux. Et oui, chacun son tracteur. Allez, il faut quand même travailler un peu. Ça donne pas trop mal j'espère qu'on aura fini à midi c'est bien des fois voilà ce que je viens de ramasser alors là bas on voit le père au fond et moi je suis avec le petit zinc et avec le 3 m lui c'est un 5m70 qu'il a il est beau beaucoup plus performant mais bon faut faire avec Et là c'est pas mal avec 3 m je vais pouvoir l'aider un peu C'est assez extraordinaire. Il y a des petits oiseaux, ils ont le poitrail jaune. Il y a les bergeronnettes, honnêtes, mais ceux-là qui ont les poitrails jaunes, je sais pas ce que c'est. Dites-moi si vous connaissez. des folles avoines des, des gros chardons c'est les chardons maris -là. ça détruit bien bon là-bas j'espère que ça va nous laisser tranquille toute la journée pour finir de gratter normalement il n'y a pas d'orage prévu euh, non, euh, que la nuit prochaine peut-être j'espère que ça aura le temps de crever un peu d'herbe champ de tournesol on a essayé dans le limon blanc battant ça c'est une terre qui est un peu chiante parce qu'elle se réchauffe pas et dès que ça pleut 50 mm, ça bat beaucoup malgré qu'il y ait pas mal de verre de terre alors celle-là j'ai décidé de la reprendre au vibro et pas la il y en a 6 hectares et le reste bon c'est pas sale on a fait les bords de parcelles et du chien dent, on va être obligé de le traiter cette année. Cela ça devient intenable et comme c'est maïs sur maïs, on peut pas faire autre chose. Il n'y aura pas d'autre solution que faire un traitement. Par contre là je vais pas tenter un hein. purée. Je viens de patiner comme un cochon. Il y a environ euh, 70 ans, là. on va laisser ça tranquille. La bête à bon dieu, il va manger nos petits pucerons. C'est magnifique. Il y a des pucerons sous les feuilles des tournesols. On va passer en 4m70.